Et les réponses, c'est elle qui les a C'est pas vous. Euh, pour l'instant, oui. Après, voilà, je lui demanderai de me faire une copie. Oui, oui c'est important. Rapidement. C'est important aussi. Donc, qu'ils prennent bien en compte votre adresse, hein, de voir les échéances... Euh... Euh, si c'est un paiement annuel, sur quel compte ça va être prélevé. Parce que si c'est prélevé ça, sur votre ancien bon. compte, vous allez avoir des frais bancaires. Et puis, euh, ça ne sera pas réglé. Et ça, j'ai vu ça avec madame Darzens aussi pour le loyer de, de Narbonne. J'ai un peu trop dilapidé mon argent, on va dire, sur des habits, sur l'alcool. Aléon Cassin, on m'avait conseillé donc de prendre une curatelle parce que j'étais... Euh... Non, voilà, je ne faisais, euh, faisais pas gaffe j'ai vite réalisé que voilà, j'en avais vraiment besoin, que je euh, n'étais pas maître de mes moyens. Quoi. Ça, donc Du coup, euh, bah, j'ai acquis, j'ai accepté. Et, grâce à Madame Le Breton et la TDI, j'ai pu tout mettre euh, en œuvre. J'ai mis énormément d'argent de côté. On est chez moi, à Narbonne. Auparavant, j'étais à l'ESAT. Je suis resté euh, un an là-bas. Après, je suis venu ici, j'ai fait euh, de la comédie sur euh, euh, sur euh, le citron givré. J'étais, euh, comme je disais, euh, sous curatelle renforcé. Euh, donc et là, je suis passé à un autre, une mesure de protection. Je suis un curatel simple. Grâce à ça, j'ai pu mettre de l'argent de côté. Et maintenant, je vais un peu mieux. Enfin, je vais mieux. Et donc maintenant, voilà, je voler de mes propres ailes, on va dire. Et donc, euh, je vais bientôt recevoir ma carte bancaire ainsi qu'un chéquier à mon nom. Je croyais que c'était quelque chose qui rentrait constamment, qu'on pouvait tout le temps avoir. Je n'avais pas la notion du tout de l'argent jusqu'à jusqu ces dernières, il y a des cinq ans, là, non, je ne faisais pas attention. Mais après, voilà, la notion de l'argent, maintenant, je l'ai. Je sais qu'il faut euh, se retrousser les manches pour en toucher, même si ce n'est pas mon cas. Mais bon, bref, mais euh, maintenant, je fais très attention à ça, oui, oui. J'essaye de, pas dilapider mon argent, non, c'est clair, de faire gaffe, de faire attention à mes comptes, aux rentrées, aux dépenses d'argent, ce que je faisais pas au début, voilà. Parce que j'étais dans un cercle vicieux, on va dire, entre l'alcool, col, les fringues, les achats compulsifs, tout ça, ce qui caractérise un petit peu aussi ma maladie, on va dire, en fait. De s'habiller bien, ça allait donner une meilleure image de moi, mais c'était qu'une façade, donc euh, je suis largement plus libre. Hein. Même si la prison, c'est moi qui m'y étais enfermé, hein, c'est... On m'a pas mis dans une case, on m'a pas dit, toi, tu, non, non, non, c'est moi qui m'étais mis là, et maintenant, bon, j'essaye de par moi-même de m'en sortir, voilà. Sur scène, ouais, ça m'a énormément aidé, autant pour moi, sur le contact avec les autres, oui. ouais, ça, c'est sûr, oui. ça m'a aidé. Et puis d'être un petit peu plus revalorisé, enfin, oui. se sentir valorisé. Oui. On va dire par des rires, bon, c'est bête, hein, mais des rires, des applaudissements. Je cherchais pas ça, mais je cherchais, je pense, un peu d'amour, on va dire. Voilà. <rire> Ça va aller de mieux en mieux, je suppose, enfin j'espère du moins. Mais là, déjà, rien que d'avoir mon propre argent, on va dire, enfin mon propre argent, mes propres comptes. Donc j'essaye de faire surtout avec mes moyens cette fois-ci, essayer de me mettre le plus possible de côté, voilà. Continuer dans le théâtre, voilà. Alors, il y a l'Entresort, c'est un théâtre, je crois, d'œuvres contemporaines, je crois. Et donc, oui, ça, je pense que ça, on va dire, c'était euh, pas anodin. Même si je ne savais pas qu'il était là au début, c'est pas anodème, parce que bon, voilà. Euh, J'adore le théâtre, voilà, j'en ai fait, donc euh, c'est sûr que voilà. et la passerelle, ça peut aider, ouais, c'est sûr qu'on y allait, ouais. <rire> Mais la passerelle, au début, a été de l'ESAT au citron givré à Narbonne. Et là, j'avoue, euh, j'ai vraiment eu de la chance de tomber, euh, bon, sur le coup, pour quelqu'un à la base qui m'a fait faire des cours et euh, qui m'a, pour le coup, fait confiance. Il y a toujours un petit peu de fragilité. Et oui, on ne pas le nier. Un manque de confiance en vous. Oui, C'est oui. pour ça aussi que le fait, le fait voilà, que vous doutez toujours de vous, euh, euh, que j'étais défavorable à une, une main levée de la mesure. Ça veut dire que l'on n'intervienne plus du tout. Euh, C'est pour ça qu'on souhaitait toujours un, un accompagnement, mais aussi par cette... Euh, par la mesure, la curatelle simple, c'est aussi une façon que vous preniez confiance en vous. Mmh, bien sûr, bien sûr. C'est important par les actes, cette reconnaissance aussi. Oui, mais là vous... je commence à peine, donc c'est sûr que… Et vous prouvez à vous-même que que vous réussissez et que vous y arrivez. À chaque fois aussi, quand il quand y a un doute, quand il y a un souci, c'est vrai que vous n'hésitez pas à nous contacter, vous n'attendez pas trois mois pour nous appeler. Il y a cette relation là aussi qui fait qu'on peut intervenir rapidement. Et puis en général, je vous dis ok, je vais dans votre sens parce que c'est juste vous confirmer votre démarche.